Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet si les femmes et les hommes sont considérés égaux dans la société en 2021. Premièrement, les inégalités hommes-femmes, également appelées inégalités de genre pour être plus général, sont l'ensemble des conséquences de la pensée populaire, la société, qui défavorise ou favorise un sexe par rapport à l'autre. Les cas que nous allons aborder aujourd'hui sont au niveau des inégalités dans les rôles. Les métiers sont-ils influencés par le sexe? Les femmes ont en moyenne des métiers moins influents sur la société que les hommes. Seulement 24,9% des parlementaires dans le monde sont de sexe féminin. De 2000 à 2015, le nombre de femmes travaillant dans les médias a augmenté de 6%. Cela fait 24% de femmes dans ce domaine en 2015, ce qui reste une grande minorité. Plus récemment, lors de la période d'élections municipales, des statistiques ont été transmises sur la proportion de candidatures à la mairie. On peut y voir que plus des trois quarts des candidats sont des hommes, ce qui rend tous ces taux très semblables. Les hommes et les femmes ont-ils des capacités différentes? Selon le rapport de 1994, les hommes et les femmes sont tous les deux égaux en termes d'intelligence. Encore une fois, en 2000, des chercheurs ont mené une vaste étude sur 10 475 adultes sur cinq tests de quotients intellectuel. Ceci a encore eu les mêmes résultats. Les hommes et les femmes sont égaux. Selon moi, des solutions pour que les personnes arrêtent de croire que l'un sexe est meilleur de l'autre et de faire des affiches dans les écoles ou dans la rue, ou même d'en parler dans les médias, car j'entends souvent ce stéréotype que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Les hommes et les femmes, ont-ils des rôles différents dans les maisons? Selon moi, cela dépend de la situation, car des fois l'homme reste à la maison et de, de, des fois c'est l'inverse. Mais selon une étude, en 2012, on constate que la contribution des hommes aux tâches domestiques est demeuré stable. En 2010, les femmes effectuent ainsi la majorité des tâches ménagères et parentales, respectivement 71 et 65 Cette inégale répartition montre des résistances à un partage plus égal des tâches. Nous pensons que la société peut et doit changer dans la bonne direction. Nous et notre entourage pouvons sensibiliser de toutes les manières possibles pour faire savoir comment et où sont les inégalités de genre. Ceci va terminer notre podcast. Puis, si vous voulez l'égalité, je suggère d'intervenir en faisant de la sensibilisation auprès des gens de votre entourage, si vous voyez une situation comme ça. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.